Mon quartier Comment je... Ah, je vais parler Oui, voilà. Et ah, même temps que oui, vous dessinez, vous oui, oui, oui, oui. Bon, alors je vais vous dire. Ah, attends. Ouais. Donc en fait, là, je vais appuyer sur ce bouton ça va filmer l'image. Donc ah. les traits que vous dessinez. Mais qu'est-ce que je dois dessiner enfin, votre ouais, maison. Ouais, ouais, ouais, non, là, va, mais Ma maison, il y a ouais. tout pour toi l'une après l'autre. Qu'est-ce que et puis, Un euh, petit les... appartement, comme dirait l'appartement de trois petits cochons. Tout <rire> petit, tout petit, la planète. C'est vrai, c'est tout petit ma maison. Tu vois, vous... euh, moi je n'ai jamais dessiné, moi je dessine l'Italie, parce que chacun a sa maison, tu les vois, chacun a son jardin devant. <rire> Mais ici, qu'est-ce que vous C'est des de grands palais, là. <rire> <rire> tu euh, vois oui. Mais peut-être on peut euh, juste faire les trajets euh, quotidiens. Vous, on part de la maison et puis euh, vous nous dites les trajets quotidiens. Bon, écoute, tiens, toi tu les fais. D'accord. Alors, vous habitez Alors, moi, j'habite numéro 58. Euh, 58, tu vois. Oui, fais comme ça. Voilà. Euh, tu mets mon nom, Christine. Voilà, Christine, alors de là, je pars d'ici ouais. et je viens à la chéchette, voilà, arrête là, je viens à la chéchette, à dire bonjour, je dois tout à petit aller à l'avenue du parc pour mm -hmm. prendre le 48 et je vais faire ma pédicure, avenue du parc, bus, après 48, Jusqu'à dans d'Anselberg, elle fait comme ça, qui a une place, et après tu vas Un peu ici, voilà, dans d'Anselberg, parce qu'elle tourne, tu vois, dans les parcs. A, zel, euh, oh ben, on est vraiment bien, oh, va bien, et, et là, il y a pédicure. Euh, pédicure. Après, je retourne en arrière, j'arrive chez moi, tu vois, j'arrive chez moi, je rentre, je mets mon pyjama, évidemment, de maison, et j'attends, des fois passent mes amis, aujourd'hui passent deux amis, une vient pour me faire une piqûre, et l'autre vient pour me dire bonjour. Et qu'est-ce que vous faites d'autre comme trajet dans le quartier pour Oh ben je, vais, je vais surtout en ville, dans la toison d'or, tu vois. J'aime bien aller voir les vitrines. Des fois il y a des petites choses bon, que je peux acheter. Sinon je ferme les yeux je passe devant. Que -tu me tu veux faire Et vos petits-enfants, est-ce qu'ils habitent dans le quartier Non, mes petits-enfants, j'en ai trois. Ils habitent à Seneff. Après Nivelles, c'est à dire que tu quittes Nivelles, tu vas en, en bague avec le bus, il y a le centre commercial et après tu as au moins 6 7 ou huit kilomètres à faire dans un long champ, magnifique. Et après tu arrives au pays. Ah mais c'est trop chouette. Oui c'est bien, mais pour moi c'est trop difficile. Prends les le trams, euh, non, oui les trams tu dois prendre les 80 ans, tu vas à la gare à la gare, ton billet, tu dois monter pour prendre ton train. Une fois que tu as pris ton train, tu arrives à Nivelles, tu as une demi-heure à faire en bas pour prendre le bus. Le bus, il fait une heure et demie de trajet tout autour de Patlin. Quand j'arrive à Cénef, j'ai encore une demi-heure à pied. Quand j'arrive, je ne je sais plus marcher, c'est fini. C'est pour ça que je n'y vais pas. Sinon, j'irai. J'aurai moins de solitude aussi. J'ai un voir. peu. Non, mais c'est rien. J'ai un, un peu marqué ce que vous avez mis. Du coup, j'ai mis Nivelle très loin. Je ne sais pas si c'est la bonne direction. Mais... Quoi Qu'est-ce que c'est ça une nivelle, là. Ah, oui, Nivelle. Oui, c'est par là, Nivelle, oui.